Premier élément, je pense, c'est que ça fait super peur, ce qu'il nous a raconté, quand on voit comment euh, euh, les pensées, qu'elles soient de droite ou de gauche, euh, nous entraînent, malgré nous, dans une certaine mesure, euh, vers des formes de droitisation. Euh, et personne n'est épargné là-dedans, donc il y a une forme de sidération, je pense, au départ de son propos. Euh, et avec une question qui pointe à mon sens très vite, qui est, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça parce qu'effectivement le discours médiatique, il est omniprésent, il y a une espèce de bruit de fond comme ça qui tourne. Et comment est-ce qu'on se départit de ça Et moi, ma première réaction, c'était de, de reciter un, un texte de, de Christian Morel, euh, qui avait appelé un, un, un de ses textes euh, un, l'urgence ur, de l'éducation populaire ou un immense besoin d'éducation populaire, c'était ça. Et je me dis, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'éducation populaire redevienne, enfin je ne sais pas si elles redeviennent, mais qu'elles qu puissent être une forme de barrage à ce bruit médiatique pour repolitiser les questions et pour leur redonner de la nuance et dans, dans le débat public. D'accord, ok, donc cette dimension de l'éducation populaire. Danu, tu avais autre chose que tu souhaitais bah, Ça pour moi c'était une dimension, euh, une autre dimension dans, dans, dans son discours, je pense aussi, c'est... Euh, comment est-ce qu'on euh, arrête aussi de survaloriser le, le, le discours en tant que tel Puisqu'on voit que dans le, dans le, le, le débat public euh, et dans la médiatisation qui est faite, les idées qui sont développées, euh, elles ont de la valeur euh, par, euh, par nature, parce qu'elles sont, euh, euh, sont référencées, c'est le poids de la parole, et je trouve qu'il faut, et ça il le disait assez bien, il faut remettre là-dedans l'expérience personnelle des gens en vis-à-vis -vis de ces paroles. Et quand on parle notamment d'identité et que lui revient l'hybridation de nos identités, de nos singularités, il dit en fait l'expérience des gens, elle est très éloignée d'un renforcement identitaire opposé à d'autres, on est fait d'hybridation. Et si effectivement on pouvait redonner, et c'est là où je reviens avec la question de l'éducation populaire, si on peut redonner aux personnes... Cette conscience-là de leur, leur construction identitaire qui est multiple, qui est faite de toute une série d'appartenances, qui n'est pas donnée, qui n'est pas essentialiste, ça peut, je pense, permettre de mettre à distance ces discours qui nous opposent, qui nous, nous fichent dans des cases, qui nous assignent à résidence.